Bonjour à tous, vous êtes inscrits à la formation continue sur la classe inversée que je présenterai avec Fanny Boitard. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter le principe de base de la classe inversée. La classe inversée vient de l'analyse des connaissances et des savoir-faire à apprendre. Donc, On est parti de la taxonomie de Bloom qui est une description justement de, de ces savoir-faire. Le bas du triangle, c'est les savoirs et les connaissances de base, savoir se souvenir et comprendre les points du, du cours. Et le haut du triangle, c'est les choses les plus sophistiquées, les exercices d'application ou d'analyse, les évaluations ou même les créations. Et dans le modèle traditionnel, l'enseignant euh, enseigne le bas de, du triangle et charge aux élèves de s'occuper de la partie la plus complexe euh, à la maison. Euh, et c'est de là d'où vient l'idée d'inverser la classe. Puisqu'on va inverser la charge dans ce triangle. Le bas, la base, les choses les plus simples seront introduites en dehors des cours, notamment par le biais de vidéos. Et puis la partie la plus complexe sera travaillée ensemble avec les étudiants et l'enseignant, aussi dans une démarche socio-constructiviste. La classe traditionnelle, l'enseignant euh, donne la théorie à l'école avec les, les élèves. Et puis les élèves font les exercices seuls à la maison, ce qui peut poser problème pour les élèves qui n'ont pas forcément d'aide pour comprendre la théorie, pour ceux pour qui ça va trop vite, ils ne peuvent pas faire les exercices d'une théorie qu'ils n'ont pas compris. Et bien, La classe inversée renverse ça, les élèves regardent la théorie en vidéo à la maison, ils peuvent mettre pause, retour en arrière, aller chercher des informations ailleurs sur internet, puis poser des questions à l'enseignant quand ils reviennent à l'école et puis on fait les exercices en groupe, et là, euh, ceux qui ont plus de mal, ont l'aide de leurs camarades ou de l'enseignant. Ça permet une autre construction de la classe, au niveau euh, juste de l'emplacement des tables. Au lieu que les élèves soient face à l'enseignant, on peut passer beaucoup plus de temps à faire des travaux de groupe, et donc répartir les tables en, en groupe d'îlots. Et en ce qui concerne l'architecture de, de la plateforme Internet, donc euh, par exemple, nous on, a, on utilise Moodle, la partie la plus importante, ce sont bien sûr les vidéos. Et un des points primordiaux, c'est qu'elles doivent être courtes pour garder la motivation des élèves à les regarder attentivement. Un autre point qui est non non négligeable, ce c'est l'opportunité de pouvoir faire des quiz, puisque les élèves vont pouvoir s'auto-évaluer et comprendre les points qu'ils ont bien compris et ceux qui n'ont pas bien compris. La classe inversée offre des avantages pour l'enseignant il va pouvoir individualiser son enseignement. Le fait qu'il y ait plein de travaux de groupe dès le début, il va pouvoir repérer les problèmes individuels de chaque élève et donc mieux les, les réguler. Et puis pour le, la profession d'enseignant, le fait que ce soit quelque chose d'innovant, ça amène de la motivation pour le travail lui-même. Alors bien sûr, les inconvénients, c'est que c'est chronophage, ça prend beaucoup de temps, et c'est complexe, il faut avoir certaines connaissances et savoir-faire liés à Internet. Ça, ça peut être... Un peu atténué, ce point de la complexité, puisque en fonction des matières, on peut trouver de très très bons contenus déjà disponibles sur Internet et ne pas avoir à les produire soi-même. Concernant l'élève, les avantages, c'est l'individualisation de nouveau. L'enseignant le, va pouvoir lui indiquer les points qu'il doit améliorer plus facilement. L'autonomisation, puisque les élèves regardent la théorie à la maison et ils doivent ils sont en charge des, du bas de, du triangle, de la, des bases à bien connaître avant d'arriver en cours. La motivation, le fait de pouvoir faire des exercices, de pouvoir se contrôler soi-même, et puis euh, le fait de, de, de voir des vidéos au lieu de devoir faire des exercices à la maison, euh, sont motivants. Et puis il a un accès au contenu euh, en permanence. Donc l'élève qui est malade, l'élève qui fait un stage, euh, l'élève qui veut réviser un vieux chapitre, va toute l'année pouvoir avoir accès au cours. Les inconvénients, c'est tout d'abord le double apprentissage. L'élève doit apprendre l'autonomie en plus de la matière. Bon, ça c'est un avantage et un inconvénient à la fois, mais il faut vraiment en prendre compte et au début de l'année enseigner aux élèves comment être autonome. Et puis ensuite, un point à ne pas négliger, même si aujourd'hui, d'après mes sondages, 100% des élèves ont Internet, il peut y avoir parfois des problèmes techniques, on déménage, on n'a pas Internet pendant une semaine. Et donc, dès le début de l'année, il faut bien leur indiquer les solutions de rechange en cas de problème technique, donc avoir par exemple la médiathèque qui est disponible pour aller regarder les vidéos. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter pour nous les poser lors de la formation continue, et en attendant, n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.